Euh, ben bonjour à vous. Euh, c'est pas facile de passer après jean Furto, je vous le dis sincèrement, donc euh, voilà, j'en suis ravie, mais euh, honorée, mais c'est pas simple. <rire> euh, pour commencer, je souhaite remercier les organisateurs et en particulier Anne-Louise euh, pour sa sollicitation et j'espère pouvoir contribuer par cette intervention à la réflexion à laquelle nous sommes conviés faire équipe aujourd'hui. Donc, comme précaution préalable, je me permets d'ajouter que je vais tenter d'effectuer une conjugaison entre, on va dire, ce qu'on appelle faire une mise en sens, à partir d'un propos théorique, on va dire, et en même temps, une, une expérience de terrain, une pratique modélisée, à partir de moi, en tant qu'éducatrice spécialisée d'abord, et puis après, en tant que chercheur euh, en sciences de l'éducation, sur... Euh, les terrains de l'éducation nationale, comme a pu le dire Anne-Louise, et de l'éducation spécialisée et la coopération entre ces deux mondes face à la scolarisation des enfants en situation de handicap. Euh, en revanche, et par manque de temps, hein, parlons-en du manque de temps... <rire> Euh, je risque de passer trop rapidement, bien évidemment, sur certains éléments et de généraliser trop facilement des choses qui sont très singulières. Donc je m'en excuse par avance et j'espère qu'on pourra prolonger le débat après ces 30 minutes de présentation. Et j'insiste sur le fait que partager mes travaux avec vous ne vise pas à donner des recettes. Je n'en ai pas. J'essaye, j'ai je, envie de dire, je ne vais pas résoudre la fragilité dont on vient de parler, la complexité, la difficulté des relations entre professionnels. Mais bien au contraire, à les accepter et essayer de les comprendre comme inhérentes aux enjeux d'une rencontre entre des univers que moi j'appelle des univers culturels, que suppose le travail ensemble, dans sa configuration actuelle. Et c'est là que je vais réfléchir sur ce faire équipe, de quelle équipe on parle en fait, aujourd'hui. Je continue à l'appui de mes travaux qui portent sur les pratiques coopératives et sur le travailler ensemble, travailler en commun, cela ne va pas de soi. Mon intervention aujourd'hui est une petite contribution pour mettre du sens à ce qui pourrait entraver ou faciliter les pratiques coopératives et pouvoir mieux se situer dans ce fameux faire équipe. Voilà. Cette précaution étant posée, je vais maintenant poursuivre mon propos avec le fait que je retiens dans l'argumentaire de la journée deux points essentiels en tout cas pour la construction de cette euh, intervention. Le premier, c'est, et je lis, « Aujourd'hui, force est de constater que différents facteurs mettent à mal le travail des professionnels. Dans un moment où les professionnels invoquent leur difficulté d'être, à forcerie d'être ensemble, il paraît intéressant de réinterroger cette vieille idée d'équipe. » Par contre, je rajouterai, encore faut-il savoir de quelle équipe on parle. Et c'est là que vous verrez, mon propos portera davantage sur un changement de paradigme et donc sur l'équipe au sens de intermétier. Et j'y reviendrai. Ça, ça sera mon premier point sur ce fameux changement de paradigme. Et le deuxième, et toujours en lien avec l'argumentaire, c'est qu'un des enjeux forts sera de voir qu'elles peuvent, c'est écrit comme ça dans l'argumentaire, être les leviers individuels et collectifs pour travailler ensemble aujourd'hui, voir comment faire collectif, et ouvrir à des espaces de partage et de coopération. Et ça sera mon deuxième point qui, progressivement, me conduira vers ce que j'appelle une culture en commun et non une culture commune. Premier point, changement de paradigme. Nous reconnaissons, cela ne veut pas dire que nous acceptons, mais nous reconnaissons que depuis déjà quelques années, l'action sociale se désinstitutionnalise, au point de pénétrer le domicile, d'organiser de nouvelles modalités de prise en charge avec comme but ultime celui de mieux rejoindre, répondre aux logiques de proximité et de décentralisation qu'imposent les territoires. On passe de structures à dispositifs, de dispositifs à plateformes de services, des établissements qui se situent dans un lieu physique et géographique derrière les murs, à des institutions qui désignent au sens large le croisement d'acteurs autour d'une fonction sociale reconnue, comme par exemple celui de l'école. La notion de parcours est désormais appréhendée comme l'un des nouveaux paradigmes de l'action sociale et médico-sociale. Elle constitue l'une des pierres angulaires de ce fameux virage inclusif dont on parle, opéré ces dernières années. Cela se traduit progressivement par une refonte des pratiques d'intervention qui doivent désormais faire preuve de plasticité, de porosité. Au vocabulaire de ce qu'on appelait la place, la filière, se subtil celui de parcours. On ne parle plus de gérer des places, mais on dit fluidifier des parcours. Toute une démarche structure autour de la fluidité des parcours, de la réduction des ruptures, du déclosement des pratiques, de l'articulation des compétences. On ne passe pas d'une structure à une autre, mais on combine les réponses avec des chevauchements fréquents. Mais dans ce contexte, marqué par la complexité de la démarche sociale, l'autonomisation de l'offre de services, par la désinstitutionnalisation que j'ai déjà évoquée, les organisations se modifient, les collectifs de travail se fragmentent, tout en donnant un nouveau rôle à ce qu'on appelle l'usager, si on veut utiliser ce terme-là, personne concernée, je ne saurais pas comment le nommer aujourd'hui. Dans ce contexte, nombre de professionnels dont on fait partie se disent isolés dans leur pratique. Ils ne trouvent plus d'appui dans le collectif de travail pour élaborer des solutions idoines aux problèmes qu'ils rencontrent. De surcroît, confrontés à d'autres cultures, et j'en reviens à ma notion de culture, c'est celle-ci qui sera le propos central, ils sont fragilisés par ce que cette rencontre provoque. Bref, vous l'aurez compris, et vous le vivez, je pense, au quotidien, un changement de fond s'opère dans la conduite de l'action, mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, dans le faire équipe, qui se situe de plus en plus dans ce que j'ai appelé l'intermétier. Dès lors, je vous invite donc à une réflexion à partir de ce nouveau contexte, où chacun des différents acteurs est convoqué à un travail en commun, et j'insiste sur ce « en commun », qui n'est pas un travail commun, et j'y reviendrai, et contribue de là où ils sont à la fluidité du parcours. Les différents acteurs doivent désormais s'engager dans une logique d'action en commun, où prévaut le parcours, un parcours sur lequel les capacités d'expertise, et encore faut-il les reconnaître, les capacités d'expertise des uns et des autres se combinent pour une continuité, sans se perdre dans une unité. Je me réfère ici alors à Robert Esposito qui parle lui-même de ce qu'on appelle la communauté de charge. Qui ne fonde pas, elle ne se fonde pas sur du déjà là, mais précisément sur quelque chose qui fait défaut, un manque. Et ce manque, c'est celui de fluidité et de continuité dont certains parlent. Et la communauté sera alors l'ensemble des personnes unies, non pas par une propriété, un territoire gardé qui nous appartiendrait, ça va être... À cet endroit-là, on va parler, par exemple, quand on parlait d'éducateur référent du jeune. Est-ce que le jeune devient sa propriété de l'éducateur L'établissement, est-ce que c'est la, la, notre maison on, on, Quand on est rentré dans l'IME, on ne dit même pas IME c'était la maison, en fait. Voilà, cette propriété-là, qui appartient, mais plutôt donc de se déplacer de cette notion de propriété à cette notion de devoir, celui d'apprendre, ce que j'appelle celui d'apprendre la rencontre au-delà de nos frontières, pour assurer cette fameuse continuité des parcours. Mais bien sûr, c'était mon titre, cela ne va pas de soi. Partant, je vous propose quelques zooms sur des notions clés et en lien avec des questions un peu nodales, centrales, auxquelles je tenterai de répondre par la suite. Le premier, c'est que faire équipe se situe désormais donc, dans l'intermétier, je prends ce terme à Serge Thomasé et Corinne Mérini, qui, qui fait exister cet intermétier, il résonne avec le fait qu'il y a des, dans l'intermétier, il y a des asymétries historiques. Monsieur Jean-Furtos paraît de faire référence à l'histoire. C'est très important dans ce cas-là. Des asymétries historiques, des méconnaissances et des représentations, des formes de monopole ou de prise sur inhérentes au cadre réglementaire, aux organisations, aux dynamiques de concurrence. Quand vous êtes dans une coopération entre éducation nationale et éducation spécialisée, ces formes-là, on va dire, de prise sûre, sont effectivement très importantes et il faut en mesurer les conséquences. Rentrer dans l'enceinte scolaire quand vous êtes éducateur, ce n'est pas simple, même s'il si y a eu de grandes évolutions. Et j'ajoute qu'à l'ère de la pluralité des outils réglementaires propres à chaque institution, et là j'en viens à la notion de projet que Anne-Louise a évoqué dans son propos introductif, on parle aujourd'hui de projet personnalité de réussite éducative, de projet d'accueil individualisé, de projet personnalisé de scolarisation, de projet de vie, etc. et j'en passe. L'intermétier fait alors interagir ces projets. Et la question elle est, mais dans ce cas-là alors, ne met-il pas en évidence la complexité au travers des conflits de codes, de réglementation et de valeurs inhérentes à l'interdépendance des acteurs impliqués. On a une multitude de projets de différents endroits et comment les combiner et pas les juxtaposer. Et de sur quoi retenons que si le projet est avant tout l'occasion de, on dirait, c'est ce que Annuise a pu dire aussi, de l'occasion de travailler la signification, de donner du sens à l'action, si le projet peut être un balisage institutionnel nécessaire au développement de l'action, pour autant, et c'en est la question, n'est-il pas aujourd'hui trop souvent appréhendé sous un angle exclusivement technique et mécanique, et qui constitue un danger, celui d'une instrumentalisation Première question qu'on a à se poser par rapport à cette notion de projet et la manière dont on l'utilise. Le deuxième zoom, après l'intermédiaire, c'est celui de coopération. Et là, je m'appuie sur un propos de Serge Bersol qui dit que la coopération est un serpent de mer qui a du mal à se concrétiser. Question pourquoi Parce que la coopération présuppose l'articulation des acteurs habitant des mondes différents, dans le contexte dont je vous parle, et réunis à partir de projets, des projets concernés. Mais dans ce contexte, seule la cohérence de l'articulation, seul, seul le sens donné à cette mobilisation collective, seul un travail de mise en sens que pourrait opérer le projet, permet de penser quelque chose qui est de l'ordre d'une action conjointe des acteurs. Et au-delà des frontières, une action en commun au-delà des frontières, qui consiste à soutenir l'individu vulnérable dont on a affaire, en vue de son évolution, de son parcours. Mais pas que que. Il y a aussi celui qui concerne celui des acteurs qui, dans cette coopération, peut permettre de se soutenir entre eux face à des situations complexes. Donc question, ne convient-il pas là encore à dépasser une acceptation techniciste du projet consistant à le réduire à une procédure, objective, moyen, évaluation des écarts, etc. Et plutôt dans la pratique, n'est-il pas là pour mettre du sens et c'est ça qui doit primer, n'est-ce pas ça qui doit primer pour envisager l'adaptation des moyens et la place de chacun dans le processus dont a parlé Jean Furtos. Mais cela ne va pas de soi. Troisième niveau, s'engager, piloter, vivre, accompagner, accompagner des situations complexes caractérisées par la pluralité d'interventions c'est alors s'exposer au risque d'empiéter sur les domaines professionnels de l'autre. Il convient alors d'interroger l'affranchissement des frontières, et j'en arrive à mon troisième zoom sur le terme de frontière. l'affranchissement des frontières entre des territoires institutionnels. Et là, je m'appuie sur une définition donnée par Michel Warszawski. je le nomme, « La frontière est un lieu de confrontation, mais la frontière... » n'est pas seulement un lieu de séparation où s'affirme la différence. Question, là encore, n'est-elle pas aussi un espace d'échange et d'enrichissement où peuvent se former des identités plurielles La double nature de la frontière peut en effet nous pousser à la, à la fois à être des gardes-frontières, respectueux de la souveraineté de l'autre, mais également des passeurs qui œuvrent à l'échange et au métissage des réalités humaines que la frontière sépare. Mais cela ne va pas de soi, car dans la réalité, on perçoit que, et bien on perçoit que les frontières résistent et entravent la fluidité des parcours. De part et d'autre des frontières, chacun est immergé dans un creuset culturel, distinct, organisé autour de valeurs, de références, de rituels, de manières d'agir et de penser, et là, j'en arrive progressivement à mon deuxième point, celle de vers une culture en commun. Dans l'intermétier, premièrement, les, les acteurs interagissent peu et l'effet de transfert attendu dont je viens de parler entre les milieux concernés pour faire équipe n'est pas, pro pas probant. Pardon. Pourquoi et bien Parce que ces acteurs ils sont pris en tension entre deux logiques. Et je me saisirai, c'est un, un schéma de Monsieur Hubolt et je ne me saisirai que de la partie de gauche. Ils sont pris entre deux logiques, qui est la logique du prescripteur, ce qu'on me demande de faire, et la logique de l'opérateur, ce que ça me demande pour le faire. Et donc, qu'est-ce que ça vient impacter dans mes valeurs, mes conceptions du travail, ce qu'on appelle du travail bien fait, en référence à Yves Clou. Et bien, Dans le travail ensemble, il faut arriver à réduire cet écart, cette tension-là. Premier niveau. Deuxième niveau, toujours dans ce fameux travail ensemble et ce qui peut venir, ce sur quoi on peut prendre appui pour essayer de réfléchir ce qui entrave ou facilite le travail ensemble, je propose une autre deuxième grille de lecture. Au-delà de la tension entre ce que ça me demande et ce qu'on me demande, la deuxième, deuxième grille de lecture, et là je fais référence à Corinne Mérini, qui se saisit de trois registres de signes. Le premier de registre de signes, c'est celui qu'on appelle affectif. Ce premier registre, c'est celui... qui constitue la, souvent la base de communauté de travail, c'est-à-dire le, le plaisir, le désir que les partenaires éprouvent à travailler ensemble, et il est important. Si les partenaires n'ont pas le goût de travailler ensemble, ils développent des stratégies d'évitement, Invoquant par exemple le manque de temps, la distance ou le manque de moyens. Même si le manque de moyens existe. Deuxième registre de signes, c'est celui qu'on appelle qu'elle appelle instrumental, contractualisé, formalisé. Et là, il recouvre toutes les informations relatives à ce que j'appelais tout à l'heure le projet, avec euh, ben, les objectifs, le rétro planning, les échéances, etc. Et donc souvent, on est invité à travailler ensemble par l'intermédiaire de ce registre-là. Et le troisième registre de signes, c'est ce qu'on appelle référentiel. Il renvoie au système d'intelligibilité, auquel on recours les acteurs pour penser et comprendre l'action. Fondé, sur ce, ce qu'on appelle des théories d'usage, des croyances, des modèles théoriques, etc. Et vous comprendrez que dans le travail ensemble, c'est à l'articulation de ces trois registres que ça doit se passer. Si on n'est que sur le registre de l'affectif, sur le long terme, ça risque de ne pas fonctionner, Et etc. Je pourrais dire la même chose pour les trois. Donc c'est dans la combinaison des trois, je pense qu'il faut essayer de voir ce qui se tisse, ce qui se marie, ce qui se combine dans ces trois registres pour voir quest ce qui pourrait faire problème dans le travail ensemble. Là encore, je n'ai pas de recette à donner, je donne juste des grilles de lecture pour essayer de comprendre où ça se situe les difficultés. Et enfin, j'en viens à ce qui m'anime particulièrement, c'est la question de la culture. Troisième grille de lecture, c'est que l'enjeu significatif, je pense, qui se loge derrière cette volonté de travailler ensemble, de coopération, n'est-ce pas celui de l'avènement d'un processus de ce que j'appelle transformation culturelle Je défends plutôt cette thèse où il convient alors de découvrir ce qui serait au fondement des cultures concernées, avant de se demander ce qui œuvre ou pas à l'émergence de pratiques, ce que j'appelle coopératives ou de pratiques de travail ensemble. Pour le dire autrement, je vous propose une modélisation qui a fait suite à mes travaux de thèse entre, euh, concernant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la coopération des enseignants et des éducateurs face à la scolarisation des enfants en situation de handicap, en se disant... Peut-être quelque chose de culturel, mais avant tout, pour savoir s'il y a quelque chose d'autre culturel, il faut savoir s'il y a une culture des enseignants et une culture des éducateurs. Parce partir du moment où on a identifié ça, on se dit, qu'est-ce qui fait que dans ces deux cultures qui seraient différentes, il y a quelque chose qui entrave la coopération Donc je vous propose là, une, et c'est vrai pour d'autres métiers, entre le social et le sanitaire, entre le médico-social et le social, entre le social et l'éducation nationale, on peut transposer ça ailleurs D'accord C'est pour ça que je vous propose cette grille de lecture et qui est que donc je propose cette modélisation de la culture qui permet une lecture des singularités culturelles. dont vous faites passer le filtre de votre votre équipe dans une institution par rapport à une autre équipe par ce filtre-là. Vous, vous pouvez du coup repérer vos singularités culturelles pour après envisager des leviers d'action qui feraient qu'on comprend mieux où ça se situe là encore pour après penser la suite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là Quatre dimensions de la culture. La première, c'est la dimension qu'on appelle individuelle. Et là encore, c'est, comme disait Jean-Furtoz, écouter l'histoire. L'histoire individuelle est dans la dimension institutionnelle, écouter l'histoire de l'institution. Donc, dimension individuelle, c elle comprend les éléments bibliographiques, l'héritage, les convictions personnelles qui vous poussent à faire ce métier. J'en réfère encore à cette thèse, on ne va pas faire le métier d'enseignant pour les mêmes raisons que celui qu'on va faire le métier d'éducateur, me semble-t-il. On ne va pas faire le métier d'infirmier pour les mêmes raisons qu'on va faire celui dans, de, de psychologue, et j'en passe. D'accord Première dimension. Deuxième dimension, c'est la dimension institutionnelle. Là, c'est la dimension qui relève de l'implication de l'État, de l'histoire de ces organisations, de ces institutions. Du coup, on ne sera pas comment les appeler dans ce cadre-là. Du cadre organisationnel et de la structure hiérarchique, qui, est, qui chapeaute cette, chacune de ces cultures professionnelles. Une deuxième dimension. Et là encore, si vous voyez la lecture, après ça je le traduis par un schéma, et quand vous regardez comment, parce que ces dimensions-là, elles s'articulent les unes aux les autres, elles s'impactent les unes sur les autres, et quand vous voyez comment elles s'articulent, elles sont interdépendantes, vous arrivez à voir comment, par exemple, dans l'éducation nationale, il y a quelque chose qui nous vient du haut, de la dimension institutionnelle, ce qui n'est pas forcément vrai, à l'étude chez les éducateurs spécialisés, par exemple, et je pourrais le dire encore une fois ailleurs. Troisième dimension, la dimension des savoirs. Qu'est-ce qu'elle comprend eh bien, La dimension des savoirs, elle couvre la nature et les effets de la formation. Quels savoirs sont mobilisés Au service de quoi Et comment ils se construisent Essayez de lire dans l'histoire nos écoles d'éducateurs. Essayez de lire dans l'histoire les écoles normales est ce que ça peut provoquer dans la construction du savoir. Et la dernière dimension, c'est celle des pratiques. Et bien là, il faut entendre derrière, c'est comment chacun dans ses pratiques est concerné par son rapport au temps, par son rapport à l'espace, par son rapport à l'enfant ou à l'adulte, à l'individu concerné, par son rapport aux autres, dans le faire ensemble. Pour la petite anecdote, la thèse, je dis ma thèse, mais c'est notre thèse. Pour mettre à l'épreuve le sujet dont je parle, qui est la coopération entre éduc et enseignants, j'écris ma thèse avec un enseignant. Et pendant quatre ans, on s'est confronté à cette réalité qui est de travailler ensemble, enseignant et éduc. Et donc, euh, il est allé. Chez les, enseignants, chez les éducateurs pardon, pour voir comment ça se passait, entre autres et les pratiques. Et je suis allée à l'école pour voir comment ça se passait. Et bien, au premier, dans le premier moment, quand on arrive dans un IME et que les éducs disent, et je juge personne, hein, <rire> que ça soit bien entendu, ils disent allez, c'est le moment de l'accueil. Quand on dit le moment de l'accueil et la fin de l'accueil, il y a un laps de temps qui est très très long. À l'école, quand vous dites le moment de l'accueil, à 9, si c'est à 9h, à 9 h 5 c'est fini. Donc pour lui, on avait beaucoup de, de discussions autour de ça. Cette fameuse question du café. On pourrait penser que c'est caricatural, mais alors c'est. Voilà, lui, il revenait tout le temps, mais vous ne buvez que. Vous buvez tout le temps du café. Mon temps, je passe à faire du, de, du café toute la journée. Voilà. Des choses comme ça qui pour lui étaient très. Au départ, le perturbaient beaucoup dans la question des pratiques. Et donc, quand on fait la lecture de tout ça et qu'on combine tout ça, eh bien, ça donne à voir la culture de chacun et après de voir qu'est-ce qui est prédominant dans la culture de l'un et de l'autre pour après penser le levier d'action. Donc, tout ça pour dire que la culture, elle n'est pas figée. Il s'agit donc de l'appréhender pour penser des déplacements possibles et aller vers cette fameuse culture en commun. Cette culture en commun dont je parle, c'est celle où la conjugaison entre « je » et l'autre, qui va, dans ce cas-là, nécessiter une réciprocité dans les échanges, mais surtout une capacité de décentrement culturel. Et tourner le dos à toute tendance ethnocentrique. Et là, je fais référence à la médiation culturelle qui a été modélisée par Margaline Cohn-Numérique. et rapidement j'ai pas regardé je ne sais pas où j'en suis du temps c'est bon qui donc dans sa modélisation elle a trois étapes alors ça va sachez que ce que je vous propose là je pense que dans le quotidien vous le pratiquez tout sans le savoir donc c'est juste de mettre des termes à ce qui se passe dans la rencontre avec l'autre. Mais c'est intéressant de, quand même de le penser dans, cette fameuse, dans ce fameux travail de on va dire de, de conjugaison entre je et l'autre, et de ce que ça peut provoquer dans ce fameux, ce qu'elle qu qu appelle le choc culturel. Donc elle a modélisé cette question-là en disant que dans le choc culturel, il se passe quelque chose, elle parle d'expérience à la fois émotionnelle et intellectuelle. Émotionnel, pourquoi Parce qu'on peut ressentir dans la rencontre avec l'autre, un éduque avec un enseignant, un enseignant avec un psychologue, et je ne sais quoi encore, on peut ressentir quelque chose qui fait que on peut ressentir de la rage, de l'énervement, de l'humiliation, un sentiment de domination de l'autre, etc. Donc ça c'est sur le registre émotionnel. Et toujours dans ce choc culturel, on peut ressentir quelque chose qui relève pour elle de quelque chose de plus intellectuel. Et c'est ce fameux signe-registre-référentiel, des registres de signes référentiels que j'évoquais tout à l'heure, qui est quelque chose de l'ordre qu'elle appelle intellectuel. Parce que parfois, on est confronté à des pratiques qu'on ne peut pas se représenter intellectuellement. Et donc, dans cette confrontation-là, elle propose cette démarche en trois temps. La première, c'est se décentrer. Qu'est-ce que ça signifie Et bien Pour se décentrer, c'est d'abord opérer ses propres appartenances, ses propres valeurs, ses propres convictions, ses propres conceptions, jusqu'à pouvoir prendre de la distance avec soi-même, à l'intérieur de soi-même, pour pouvoir s'ouvrir à l'autre. Se décentrer. Deuxième étape Donc c'est vraiment se décentrer, c'est identifier, reconnaître tout ce, qui est, tout ce qui est important pour moi, pour pouvoir se distancier. Le deuxième, c'est découvrir le cadre de référence de l'autre. Et donc là, c'est sortir de soi, faire un pas de côté, comme on dit, s'excentrer, s'écarter de ses propres fondements culturels, pour s'autoriser à se rapprocher de ceux de l'autre et accepter qu'ils ont autant de valeurs que les vôtres, ou que les siens. Enfin, la troisième qu'elle propose, une fois que ces deux étapes sont opérées, alors on peut penser la troisième qui est négocier. Et là, ce n'est pas discuter et penser à l'avance, le résultat de la discussion. Ça, c'est de la manipulation. Négocier, c'est être dans une ouverture réelle pour construire un champ commun, en commun, où personne ne se sent menacé. Se sent menacé. La négociation, donc, elle nécessite que chacun fasse un bout de chemin, mais pour autant, et c'est ça qui est intéressant, on n'est pas dans la culturation. Pour autant, sans perdre son territoire d'origine, qui est important. Il faut pouvoir avoir un pied d'un côté, un pied de l'autre, pour pouvoir revenir quand on se sent fragilisé sur son territoire d'origine. C'est pour ça que je parle de culture en commun. C'est un entre-deux, une troisième voie. après ce détour que je viens de vous proposer, et bien ce que j'interroge, c'est le processus dynamique qui implique la création d'un espace de rencontre interculturel reposant sur l'apprentissage de la découverte de l'autre dans sa singularité. Et là, je m'inspire d'un philosophe, on la, ça s'appelle la philosophie du dialogue de Raymond Panikar, Panikar, p a n i k a r qui, euh, là, l'ambition, c'est de fonder ce que cet auteur appelle la démarche diatopique. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là ben, L'idée, c'est, dans une perspective interculturelle, la démarche diatopique, c'est l'idée de traverser les logiques propres de chacun, des deux cultures, et d'inventer de nouveaux lieux. T Topique, c'est topoi, topoi au sens de lieu. Mais lieu, pas des lieux comme on nous... On met en place, pour que les gens se rencontrent, les différents professionnels de différents métiers se rencontrent, on met des espaces de réunion. Voilà. C'est des espaces très formels. Ça ne nous permet pas d'éprouver ce qui se passe chez l'autre. La rencontre culturelle, elle conduit à éprouver ce qui se passe chez le lieu de l'autre. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas connaître l'autre sans aller sur son territoire. Ce n'est pas vrai. Et ça, c'est vrai, on va dire, dans des rencontres avec les pays étrangers. Si vous pensez connaître le pays étranger en restant euh, en France, ça va être compliqué. Il faut se rendre sur les lieux de l'autre pour comprendre ce qui s'y passe et l'éprouver. Donc là, là, il y a la notion du sensible qui est très importante. L'éprouver dans, dans le, par l'odorat, par le visuel, par, tous les sens sont en action dans ce cas-là. Et donc, c'est comment penser dans nos aujourd'hui ces espaces-là au-delà des espaces de réunion qui sont sur des choses très cadrées. Ces espaces, et souvent, moi j'entendais les, les enseignants qui me disent « mais moi j'aimerais bien aller voir ce qui se passe à l'IME là, sauf que, obligation de service, je dois être devant ma classe. » Donc c'est comment passer ces espaces, ces lieux interculturels, créer ce qu'on va dire, des espaces d'enveloppe partenariale, on va dire, qui permet d'aller éprouver chez l'autre ce qui s'y passe, et qui permet l'émergence d'enrichissement mutuel. Mais ça, et bien ça nous conduit à s'engager dans un processus qu'on appelle interactionnel. Et là, c'est lié à trois dimensions. La première dimension, c'est que le travail ensemble est souvent décrit sous l'angle de l'interdépendance. On va dire que pour fonctionner dans cette, cet intermétier, ça suppose le passage d'un état de simple interaction entre les membres d'un groupe à un état d'interdépendance, c'est-à-dire un état dans lequel les membres sont conscients de dépendre les uns des autres et peuvent accepter cette dépendance sans pour autant avoir l'impression de perdre leur autonomie. Le deuxième niveau du processus interactionnel, c'est de dans le faire équipe, c'est lié au concept d'appartenance. Ça a été évoqué aussi dans le propos introductif. Et là, qu'est-ce que ça, ça implique ben, Le bémol, c'est que les professionnels concernés, qui peuvent, euh, ils peuvent agir et, et penser dans une constellation de préoccupations potentiellement contradictoires dans l'intermétier, qu'il y ait une appartenance à deux espaces. Et ça peut être à l'origine de difficultés à l'écart de sa propre identité professionnelle et ça peut être à l'origine d'un conflit de loyauté. Je m'explique j'avais un éducateur qui est intervenu à l'ITEP. Dans le cas des nouveaux dispositifs, des DITEP à l'intérieur des collèges, par exemple, à un moment, il se déplaçait dans le collège au plus près des jeunes qui étaient de l'ITEP, qui étaient accueillis dans le collège. Et bien, à un moment, il disait, j'ai deux équipes, mais avec le risque du conflit de loyauté. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se pensent à l'ITEP, avec son équipe et ses pères éducateurs, mais qui fait que quand ils se retrouvaient dans le projet au collège, il appartenait à une autre équipe, celle du collège. Et là, comment ils pouvaient articuler ce qui se disait d'un côté et de l'autre Donc avec la richesse que ça peut avoir, mais le risque d'appartenir à deux équipes. L'équipe de travail, dans le cadre d'un projet, et l'équipe de professionnels de pères avec qui on partage des valeurs communes. Et donc là, et bien ça va, on est là dans ce qu'on appelle... La nature des relations de coopération, qui a été euh, pensée par, entre autres, euh, Dameron, des AMERON, qui parle de deux types de coopération qui, sont, qui, peuvent, qui peuvent être prises en tension. La coopération complémentaire, qui est fondée sur l'apport de ressources complémentaires, et là c'est gagnant-gagnant, on va dire ça pour faire court, et la coopération communautaire, et qui est fondée sur le besoin d'affiliation en groupe. Mais avec des risques, là encore, que ça peut avoir. Le risque de la coopération complémentaire, c'est qu'il peut se jouer des jeux de pouvoir, une perte de confiance, une domination, parfois. Et le risque de la coopération communautaire, c'est qu'on eh risque de renforcer son territoire et d'être en agressivité, en renforcement des frontières par rapport à ceux qui n'appartiennent pas à ce territoire. Et enfin, le dernier, la dernière caractéristique du processus inter interactionnel, c'est la négociation, dont on a déjà parlé dans le cadre de, du choc de la médiation interculturelle. C'est que le travail ensemble il conduit à trouver un équilibre et qui va nécessiter une négociation régulière des frontières professionnelles et donc des ajustements, des marges de manœuvre dont on parlait tout à l'heure. Le travail ensemble il, se situe, il ne se situe pas dans le dogme de l'unité. De l'uniformité, il se situe dans l'ajustement. Il s'agit d'un travail en construction progressive qui invite à privilégier au modèle de nos ingénieurs, on parle d'ingénieurs social, celui du bricoleur qui va tâtonner, qui va s'ajuster en permanence pour trouver une solution à partir de la pratique et non une solution venue d'ailleurs, écrite sur un guide, un référentiel normé, standardisé et qui empêche d'agir d'agir sur mesure. Pour finir, j'ai envie de dire, il y a un, je vous amènerai vers un autre concept qui serait alors pour moi celui de dissonance. En pratique, le travail ensemble, dans l'intermétier, il fait souvent intervenir une double appréhension. Celui de, ben c'est magique, et celui-ci, ça, ça peut être dangereux. Pourquoi c'est magique Eh bien, parce que des fois, on n'a pas la solution et on se dit, bah, « Tiens, si je me mets avec eux, on va trouver la solution ensemble. » Et ça va résoudre le problème. Côté un peu magique du travail ensemble, de l'intermédiaire, etc. Mais l'autre, à contrario, c'est qu'il peut, il peut être dangereux. Il peut apparaître comme... On peut être, avoir peur d'être happé par les logiques des autres et de se faire absorber par les demandes, la puissance, l'affirmation identitaire de l'autre. Donc ça, c'est le risque. Mais là j'ai envie de dire, si on continue, et là je fais référence à la question de la dissonance en musique, une dissonance, elle désigne la discordance d'un ensemble de sons dans un accord ou un intervalle produisant une impression d'instabilité, de contrariété entre les notes et nécessitant une résolution. Mais, c'est ça le mais, si on le transpose à, notre, à nos pratiques, mais toute note dissonante doit être considérée comme une note attractive, faisant partie intégrante d'un mouvement mélodique obligé. Donc à la différence de la consonance qui a pour effet d'annuler la différence entre deux sons, ici le son est capable d'incarner le balancement de différences. Et dans cette logique, donc, pour en revenir à nos pratiques, il ne s'agit pas d'annuler les différences, mais d'englober dans ce travail ensemble, dans le faire équipe, les désaccords, de prendre appui sur ce désaccord, de ne pas réduire le désaccord, mais de l'intégrer comme partie prenante du travail ensemble, de le rendre intelligible, de mettre du sens, de produire du sens à partir du désaccord. Ben, je vais en finir avec cette notion-là, et comme vous l'aurez compris, en tout cas j'espère, ce, ce qui a été interrogé en filigrane, c'est d'en prendre une nouvelle voie, ce que j'appelle une culture en commun qu'est-ce que ça veut dire, enfin, ce en commun ben, C'est au sens de ce qui se fait à plusieurs. Et non pas d'une culture commune, au sens de ce qui appartient à plusieurs. Voilà la différence que je ferai. Les différents acteurs doivent s'engager dans une logique d'action en commun, où prévaut le parcours, dont j'ai parlé au tout début. Un parcours dans lequel les capacités d'expertise des uns et des autres se combinent pour travailler dans la continuité sans se perdre dans une unité. C'est un travail en complémentarité, non en ravalité et non en mimétisme. Un travail de construction progressive. Donc je dirais que les professionnels aujourd'hui sont appelés à se refaire une culture qui édifie des ponts, je parlais de transformation culturelle au tout début, qui édifie des ponts, qui suscite des passages et ouvre de nouvelles voies, de nouvelles voies à ceux qui attendent dans les impasses. Donc je vous invite, si je peux me permettre... Chacun a accepté de quitter son lieu protégé pour un monde plus vaste, parsemé de contradictions, mais aussi plus riche en connaissance de l'autre, en interrogation, j'ose dire en innovation. Et je conclurai avec cette phrase de Merleau-Ponty qui est « L'homme saint n'est pas tant celui qui a éliminé de lui-même les contradictions, c'est celui qui les utilise et les entraîne dans son travail ». Mais cela ne va pas de soi. Je vous remercie.